Aujourd'hui, l'homme, il, il a créé un ordinateur, il a créé un téléphone portable, il a créé toute une sorte de technologies, on va dire, qui font que ces technologies, si elles n'ont pas été assemblées avec des mains et avec une intelligence, si vous les laissez pendant plus de 2000 ans, si vous prenez un téléphone, par exemple, vous le démontez de toutes pièces vous le mettez pendant 2000 ans dans un coin, et s'il n'y a pas une intelligence ou des mains pour assembler toutes ces petites pièces, pour faire que ça va faire un téléphone qui va fonctionner, eh ben ça ne fera pas un téléphone. Et bien vous voyez, pour la machine humaine, c'est un petit peu la même chose. C'est la même chose parce que la machine humaine, elle est formée d'atomes, elle est formée de, de cellules, etc. Et si personne assemble ces cellules, s'il n'y a pas une intelligence, des mains, une puissance, une force, quelque part, pour faire que ça fasse un homme, et un individu à part entière, aussi complexe soit-il, vous voyez ce que je veux dire Ça ne fera pas un homme. C'est là que que rentre en jeu, si vous voulez, cette croyance de dire, il ben, y a forcément un créateur à toute chose, à toute chose qui est fabriquée, vous voyez Donc il existe bien ben, un créateur. Nous avons été créés par quelqu'un, une intelligence. Ça, je pense que c'est ma première réponse par rapport à ça. Après, on peut se dire, oui, il euh, y en a certains qui m'ont répondu. Mais oui, mais vous savez, l'évolution de l'homme, etc. Ça a été un microbe qui a après fait un tétard, comme l'homme qui descend du singe. L'homme descend pas du singe. Il y a des chaînons manquants qui expliquent et qui prouvent que l'homme descend pas du singe. Il y a vraiment une similitude. En apparence, morphologiquement, on peut se dire que l'homme et le singe, ils sont différents. Bien sûr, en apparence, en plein de choses, mais euh, c'est quand même l'animal qui ressemble plus à l'homme. On peut croire que dans l'évolution, etc. Mais regardez de Léandertal c'était pas un singe. Voilà, moi, ma réponse par rapport à ça, non, l'homme descend pas du singe. D'ailleurs, j'ai une, plutôt une approche biblique parce que moi, je, veux, je me réfère à la Bible. La Bible, je vous le rappelle, que c'est 66 livres qui ont été écrits sur 3600 ans. Et euh, sur 3600 ans, les hommes qui ont écrit ces 66 livres, la plupart d'entre eux, pardon, ne se connaissaient pas. Et pourtant, il y existe une congruence, une, une logique de suivi sur ce que raconte cette Bible. C'est pour ça que ce sont des livres qui ont été traduits. Et c'est là que, justement, le blesse c'est que certaines traductions sont mal traduites. La difficulté, c'est d'avoir une Bible qui traduit la bonne traduction et qui explique... Euh, L'histoire telle qu'elle a été vécue par par les gens qui ont écrit, les apôtres. Vous voilà, voyez, par exemple, euh, les saints, euh, Saint-Pierre, saint matthieu la Bible, euh, elle raconte évidemment l'Exode, la Genèse, avec des expressions métaphoriques. C'est compliqué de comprendre la Bible. Voilà, c'est compliqué. Ceux qui ont on jamais lu la Bible, il est intéressant de s'y pencher parce que on peut se dire que finalement, ce sont les livres les plus vieux au monde, comme les écrits de la Mère Morte aussi, qui sont très intéressants. Moi, en tout cas, quand je veux avoir des réponses sur ces questions, eh ben, je suis obligé de prendre comme référence la Bible et aussi est-ce que Dieu existe Eh bien, il y a une réponse quand même dans la Bible, mais il y a une réponse aussi dans notre logique. Moi je suis quelqu'un, je ne vais pas à la messe. Il y en a qui vont à la messe tous les dimanches. Euh, vous savez, dans la Bible, il est écrit, la foi sans ses œuvres, la foi est bannie. Si tu vas à la messe pour être pardonné et qu'à côté de ça, tu fais rien, la foi sans ses œuvres, la foi est bannie. Je pense que tout vient du cœur, que c'est vraiment dans le cœur qu'on trouvera beaucoup de réponses. Je vous parle avec mon cœur aujourd'hui et je vous dis que sincèrement, Dieu existe. C'est très important. Et là, je vais en venir. Justement, au NDE, l'expérience de mort imminente de tous ces gens qui ont vécu ça. Et là, je vais vous donner une approche. Une approche qui est personnelle. Je pense que l'enveloppe charnelle, qui est le corps humain, elle abrite une âme. Elle est caractérisée par une, une énergie. Une énergie qui ne se voit pas. Comme il existe des énergies, comme par exemple le champ magnétique qui a été démontré par Tesla. Comme par exemple, si je... Si, regardez, je vais prendre un, un appareil. Vous voyez cet appareil, c'est une radio. Je peux parler à des gens grâce à cette antenne. Pour vous faire euh, court, lorsque j'appuie sur le, le bouton, j'envoie un signal électrique sur le brin, qui lui va créer un champ magnétique. Ce champ magnétique va partir dans l'espace, dans l'univers, et à une vitesse considérable (vitesse lumière, 300 000 km/s, par exemple) et qui va être capté par un autre brin et par un phénomène électro électronique sera évidemment traduit. Et c'est à, à ce moment-là. On va pouvoir dialoguer ensemble. Il y a la voix qui va partir dans un endroit et qui va partir dans l'espace. Mais on ne le verra pas. L'œil humain ne voit pas ça. Et pourtant, ça se passe. Mais vous voyez l'âme. L'âme est une énergie qui ne se voit pas. Je pense que l'âme a été intégrée dans un corps humain par le divin, par Dieu, pour une expérience de vie parce que la vie est une expérience. Une expérience de vie, je pense que chacun de nous a, devons accomplir quelque chose sur Terre. Et je pense que sincèrement, peut-être que tout le monde n'accomplit pas forcément sa destinée comme il le devrait. Je juge personne. Il y a des gens qui mettent fin à leur vie. Il y a des gens qui tuent d'autres personnes. Puis il y a des gens qui, qui essayent d'être bons. En tout cas, chacun a, son, a sa propre expérience de vie à mener. L'âme est dans le corps humain. Et le corps humain, eh ben, il n'est pas éternel. L'enveloppe charnelle n'est pas éternelle. Elle est destinée à se dégrader. À se dégrader parce que, ici-bas, sur Terre, il existe un phénomène qui s'appelle la mortalité. D'après les expériences que j'ai pu voir, la mortalité n'est pas une épreuve, c'est simplement une étape, un passage, qui n'est pas douloureux. Ce qui est douloureux, c'est tout ce qui se passe ici-bas. Ce qui se passe au moment où on franchit la porte n'est plus douloureux. C'est-à-dire que quand on passe de l'autre côté, eh bien, on a une plénitude. Et lorsqu'on a cette lumière qui s'approche, qui vient vers nous, qui nous attire, un sentiment d'amour nous englobe. Ça, c'est ce que j'ai pu entendre des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Ils ont tous, par récurrence, le même discours. L'enveloppe charnelle, le corps humain, lui, il abrite cette âme. Et lorsque le corps humain se dégrade, lorsqu'il est pathologiquement atteint, ou parce qu'on ne prend pas soin de nous, ou pour différentes raisons, ou parce que le divin nous appelle, parce que ça c'est écrit aussi, et eh bien lorsque le corps humain ne peut plus prendre en charge l'âme, l'âme va quitter ce corps, l'âme va se surélever, et à partir de là, c'est pour ça que je vous dis que sur Terre, toute source de vie doit se respecter. Les gens qui sont partis ailleurs, et qui ont vu, qui ont eu la chance de voir Jésus, qui ont eu la chance de voir leurs proches qui sont décédés, qui ont eu la chance de voir Dieu, quand ils reviennent, ils reviennent différents. Ils ont une autre approche, et une autre façon de penser par rapport à ça. Parce que, si vous voulez... Ils, ils reviennent avec un message, un savoir. Et ce savoir-là, quand vous l'avez, eh vous êtes obligé d'être différent. Ils reviennent avec une une petite, un, ré un résidu de compréhension du sens de la vie. Je regardais une expérience de mort imminente d'une personne qui a vu, je crois qu'il a vu un ange ou Dieu, je ne sais plus. Il a posé une question à Dieu. Quel est le sens de la vie Et Dieu lui a répondu en, avec un sourire apparemment, ou l'ange, je ne sais pas qui, en disant, beaucoup de gens me posent cette question. Enfin, beaucoup d'entre vous me posaient cette question. Eh bien la réponse, le sens de la vie est basé sur l'amour des autres, l'amour de soi, l'amour en général. Tout tourne autour de l'amour, voilà, parce que Dieu nous a créés à son image, il nous a créés par amour. J'ai vu une autre expérience de Nathalie, je ne sais pas si elle verra ce, cette vidéo que je salue, j'embrasse. Cette Nathalie en question qui a eu la chance de voir Jésus, elle a eu un accident, elle est décédée, elle a vu Jésus en face d'elle. Jésus en pleure, et elle lui a dit, pourquoi tu pleures Jésus, pourquoi tu pleures et Jésus était en pleurs, en larmes devant elle, en disant qu'il était tellement, tellement triste de voir à quel point nous étions si loin et si distants de lui, dans nos pensées et dans notre façon d'être. C'est vrai qu'aujourd'hui, ici-bas, je pense profondément, et je vous dis sincèrement, je pense que l'homme est bon. Tous les êtres humains sont bons, ils sont simplement souillés par la vie. Ils sont ternis par la souffrance, la douleur et la violence de ce monde. Si vous voyez une personne avec qui vous vous disputez, qui est méchante envers vous, qui fait le mal, vous trouverez toujours une part de lui foncièrement bonne. Et je pense que Jésus lui a dit à Nathalie en plus, « Je suis mort pour vous, j'ai donné ma vie pour vous, et en retour, vous avez un, un manque de considération, la plupart d'entre vous. Vous êtes là à vous, à vous tuer entre vous, à, me à vous détourner de moi, sans croire une seule seconde en la Bible, sans croire une seule seconde en moi. » En Dieu. Et c'est pour ça que, je vous dis, c'est difficile d'avoir un jugement. C'est difficile de dire, oui, moi je crois en Dieu, mais voilà, la récurrence, c'est... Si, si le Dieu existe, pourquoi ma mère, elle, elle a passé des années à souffrir Pourquoi mon père est mort Pourquoi je suis comme ça Et pourquoi si et pourquoi non Vous pensez que Dieu est responsable de ça Vous pensez vraiment que Dieu est responsable de votre souffrance Dieu nous a mis sur terre pour notre propre expérience. Il nous a dit, je vous abandonne pas, je vous aime, comme Jésus nous aime. Si dans notre vie, dans notre façon d'être, on agit et qu'on fabrique un destin mauvais et douloureux, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de nous. Si on se détourne, comme un fils peut se détourner de son père, et puis après il va reprocher à son père de pas être là, c'est exactement pareil pour les hommes face à Dieu. Je pense qu'il faut avoir un esprit très reculé et très réfléchi pour répondre à cette question. Alors oui, mesdames et messieurs, est-ce que Dieu existe Oui, bien sûr qu'il existe. Demandez à Dieu « Priez Dieu quand vous n'êtes pas bien. Demandez à Jésus de ne pas vous abandonner et vous verrez qui vous répondra. Vous aurez toujours une réponse. » Et c'est avec beaucoup de foi que je vous dis ça parce que le sujet de la mort et de l'existence même de la vie par rapport aux hommes, il est basé sur l'amour, il est fondé sur l'amour et l'expérience. Alors les gens qui sont partis, qui ont perdu la vie, n'ont plus peur de la mort parce qu'ils savent ce que c'est. Ils savent que c'est une étape. Une étape, un état, un changement d'état. Ils sont partis d'un autre monde, dans un autre monde, dans un autre lieu. Et ils avaient cette sensation de tout maîtriser, de tout voir, sans corps, sans souffrance, sans douleur, et avec tellement d'amour, ils avaient accès à, une, à un savoir incroyable. Et puis il y a, il y a cette fameuse porte, ce fameux portail, lorsqu'ils arrivent devant l'ange qui l'accompagne, ou Dieu, ou je ne sais pas qui, qui leur reçoit, et qui leur dit, bon déjà, la chose suivante, ce n'est pas ton heure, qu'est-ce que tu fais là Ça c'est toujours la récurrence qui dans les expériences de mort imminente, c'est toujours cette question qui revient. Mais lorsque on arrive devant un, un endroit et que l'ange dit « si tu veux franchir cet endroit, si tu franchis cet endroit, il n'y aura plus de retour. Est-ce que tu es bien sûr de vouloir franchir cet endroit ?» Et ça aussi c'est une récurrence. Je pense que l'endroit c'est une étape finale. Lorsqu'on meurt, je vous l'ai dit, l'âme quitte le corps, arrive dans un endroit où tous les morts de l'instant se retrouvent. Dans cet endroit, on est en attente. Soit c'est l'heure ou soit c'est pas l'heure. Et à ce moment-là, l'ange va vous faire passer dans un autre lieu ou dans un autre état. Et la vie que vous aviez avant, vous ne pouvez plus la récupérer. Le corps que vous aviez sera irrécupérable. L'enveloppe charnelle, vous n'y retournerez pas. Par contre, pour ceux qui y retournent, eh bien, cette sensation, j'ai entendu d'ailleurs ce témoignage qui m'a interpellé. Je me suis dit, là, ça ne peut pas être pas vrai. C'est obligé que ce soit vrai. Cette sensation d'être à l'étroit quand on réintègre le corps. Avec toutes les souffrances que ça englobe. Le corps, finalement, est un... Est un messager de la douleur, Est un messager de notre état. L'âme rentre dans ce corps, expérimente une vie terrestre, puis s'en va. Retourne dans un endroit pour peut-être y réintégrer un autre corps, un autre état. Voilà ce que je pense de la vie et de la mort. Voilà ce que je pense de Dieu. Alors, j'essaye de convaincre personne. Ça, c'est ma réponse. Je pense que si vous croyez que Dieu existe, si vous pensez que Jésus existe, si vous pensez que vos prières sont entendues, eh bien, je pense que votre vie sera meilleure. Je pense que votre héritage sera grand. C'était ma réponse. Voilà. Allez tous en paix. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura apporté une réponse. La réponse que vous attendiez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ce que je vous ai dit. Sur la mort et Dieu. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je vais faire. Et en attendant de vous retrouver sur euh, vdp.tv, eh bien, portez-vous bien. Et je vous souhaite une agréable fin de journée. À très bientôt les amis.